monde, on se retrouve pour la suite sur Europe InterSalise 4 pour notre partie avec les États pontificaux. Et dans le dernier épisode, nous avions fait la guerre pour euh, vassaliser Naples. Je suis allié à la France, l'Aragon et l'Autriche, les IA ont tendance à, à améliorer leurs relations avec moi. Euh, J'imagine pour avoir de l'influence, euh, ce qui m'arrange franchement parce que je peux me faire des tonnes d'alliés facilement. Et je vois que l'Autriche est en train de récolter son truc euh, impérial et d'ailleurs je pense que euh, l'Italie du Nord devrait choisir son... Oh bah voilà. Alors, nous avons appris qu'il est survenu un événement crucial, le royaume fantôme. Il est... Le seul choix possible de l'Autriche a été, il est temps de renoncer à l'Italie. D'accord. Mais Brescia quitte le Saint-Empire romain germanique et Bergame. Brescia et Bergame. Quoi Je pense que le mes message est bugué. Parce que je vois pas de Brescia et de Bergame. En fait. Ah, je savais pas que ça c'était dans le Saint-Empire. C'est où Brescia bre Oups, il un F. Il Bré... S... a pas en fait. Ah, c'est écrit SC. Brescia et Bergame. D'accord. Ah, c'était les provinces à Venise. Donc, comme l'Autriche n'a pas réussi à avoir tout le reste, les deux provinces à Venise quittent le Saint-Empire. Et 20 d'autorité impériale dans les dents. Il était à 47, il passe à 27, ça c'est mal joué. Franchement. Et ça c'est pas des. Ah je savais pas qu'il y avait un petit état indépendant entre l'Autriche la... Le... et la Suisse. S'il si, devait y avoir quelque chose avant. Non, je sais plus, je crois qu'il y avait juste une montagne. Hein. Bon. La bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir commencer à attaquer nos voisins. À part Sienne et Luc une raison que j'ignore ils veulent pas quitter ou alors je pense que c'est une histoire de relation Où est-ce qu'on voit ça est-ce euh... que ça doit être là j'ai fait tout opinion voilà à mon avis euh, sienne et oh 182 Ah oui, ils étaient à 97 je pense que la limite c'est 100 et que tous ceux qui étaient en dessous de 100 ils sont pas venus avec euh, et que Luc est resté parce que c'est une ville libre hein. C'est tout Bon bah Ok ok ok Ça va peut-être nous donner des opportunités euh, Je voulais déclarer une guerre avec la France Mais elle a choisi d'attaquer la Bourgogne Et j'ai l'impression qu'elle gagne relativement haut la main euh, Tant qu'on est allié C'est une bonne nouvelle Et normalement j'aurais pas besoin de territoire à eux Donc euh, c'est pas vraiment un souci. Euh, et moi de mon côté bah, Je peux pas attaquer Tienne C'est bête, c'est celui qui m'intéressait le plus lui, il est allié Ferrari, Milan. Hmm. Peut-être, peut-être. Et j'annexe mon vassal Urbino. Ça marche très bien pour l'instant. On va faire des revendications sur Provence. Euh, j'ai toujours ma revendication jusqu'en 580. Oh, j'ai 150 ans avant la dernière guerre avec eux. Ça devrait aller. Euh, et Venise est toujours en guerre face aux Ottomans. Mais je me sens pas de l'attaquer toute seule. Tout seul. Enfin, je me sens pas de l'attaquer tout seul, oui c'est ça. Euh, et, et, et, surtout qu'ils sont alliés à la Castille, c'est pas bon. Donc on va rien faire, on va rien faire. Ou alors. Euh, non on va rien faire. Rien à faire intéressant pour l'instant. Ou alors Raguse Ah Les Ottomans ne soutiendraient pas. Et on a une trêve avec eux, non pas du tout. Constituant un réseau d'espionnage. Moyen de choper un port commercial de niveau 2 de l'autre côté de la mer. La mer Adriatique. Euh... Qu'est-ce qui me rapporte le plus Le commerce ou les impôts Clairement les impôts. 53, ça se poursuit. Je pense que j'ai dû avoir de la surexpansion. Ah non, on est à 41. Mais j'ai apaisé les, apaisé un dirigeant. Moins -15 grâce à ça. Ouais. Ah ils ont, et à mon avis, ils ont fait une avance technologique encore plus importante et du coup, ça m'a, ça m'a un peu embêté, ça m'a un peu, euh... ça a augmenté leur aspiration à la, li... euh... oui c'est ça, aspiration à la liberté. Donc je ne pouvais plus les intégrer. C'est reparti. Je pense qu'on va faire comme dans l'épisode précédent. Ah, euh, le mercantilisme. Ouais, on va prendre du mercantilisme. C'est bien, même si la dévotion, c'est chouette. Et en plus, on augmente. Oh, génial. Parce que stabilité positive, ça rapporte tout ça. Parce que c'est vrai que si je prends un point de stabilité en plus. Ouais, c'est ça. Ça monte trop bien. Il suffit d'être en stabilité positive 2 ou 3 et, et on monte à grands pas. Alors, euh, appel de la ligue de la de la de Prusse. Ouais, donc il y a le fameux événement qui fait pop Danzig. Euh, et ils sont tout de suite alliés à la Pologne et en guerre. Voilà c'est parti. Et bah Rip Lord Totonic. <rire> Quand il disait au début du jeu. Euh, que l'ordre tonique et l'ordre de Livonie avaient quelques petits soucis. Ils n'avaient pas tort. Hein. Est-ce qu'on a une province proche d'arrivée ah, Vraiment pas. Si je le prends, je pourrais prendre la tech diplo. Hop, la tech militaire. Et la tech administrative. Et il me manque encore du retard diplo. On va y arriver. Euh.. Premier ensemble de doctrines, c'est un élément important. Ayant plein d'alliés, je ne suis pas certain euh, d'avoir besoin de, de me. de me. de me pourvoir d'une armée importante. Mais peut-être que je me trompe. Avoir un truc euh, aspiration à la liberté moins important, ça m'intéresserait. Je sais plus quel est le bonus d'aspiration à la liberté. Pour l'instant, mon pays est très très stable, donc j'ai pas vraiment besoin de ça. Coût des légitimisations, ça pourrait être intéressant. Il euh, y en a qu'un en fait, c'est juste administratif. Et coût des techs administratives on va prendre ça. Euh, on est en focus quoi On est en focus rien du tout. J'ai pas pas tellement de sous par mois donc on va pas prendre d'autres conseillers pour l'instant je sais pas encore comment je vais annexer Naples mais... mais on peut continuer à améliorer nos relations avec eux je peux gagner en théorie je peux gagner bon là je peux pas améliorer mes relations à plus de 200 mais euh, je pourrais être à plus euh, 20 grâce aux relations ensuite euh, technologie diplomatique ça va s'arrêter alors il se trouve dans les rues de Roma, un prêcheur véhément dont les sermons sur des objets incitant à la vanité ont poussé ses fidèles à rassembler et mettre au bûcher cos... cosmétiques, œuvres d'art, livres immoraux et instruments de musique. Il se montre enragé sur la façon dont ces objets peuvent induire en tentation et pousser au péché et presse le peuple, en particulier les artistes les plus célèbres des états pontificaux, de jeter au feu tout ce qu'ils juge immoral. Donc soit on l'arrête... En disant qu'il a un peu trop abusé, soit on lui permet de continuer, mais on sauve nos œuvres d'art. Euh, on va prendre le prestige parce que la dévotion monte toute seule. Donc je pense pas en avoir tant besoin. Je ne sais plus si je vous avais montré, mais j'ai donné euh, du duché puissant aux nobles, euh, ce qui rapporte relation diplomatiques plus 2 et moins d'aspiration à la liberté des dépendances. Euh, en échange de moins d'absolutisme Plus d'influence des nobles euh, Et 5% de points de loyauté Ça augmente leur loyauté c'est ça Ah ouais Ah c'est cool ça Je croyais que ça apporterait plus de malus Bon pour l'instant ils sont mécontents Donc euh, j'ai des malus mais ah, Les bourgeois ils descendent Je peux pas leur euh, puissance diplomatique mensuelle Ah c'est parti ça ou je l'avais jamais mis, je sais plus. Ça va faire évoluer leur loyauté. On a encore 30%, c'est parfait. Et on gagne plus, hein, normalement. Nation commerçante, c'est bon. Et on est toujours à 42%. Ah, ça leur donne de l'influence, mais ça coûte pas de points de... Il n'y a pas un truc sur lequel je pourrais dépenser mes points de, de contentement ah ça, je l'ai déjà pris. Perte de contrôle sur le pays. On dirait que non. Bon, si je peux réclamer des terres, mais si je réclame des terres, je vais avoir une révolte de nobles, je pense. Ce que je pourrais faire tout de même. Hein. Ça coûte pas grand chose d'avoir une révolte de nobles pour regagner un peu plus de contrôle sur mon pays. Alors, fin de la trêve avec Naples. Je sais pas si à partir de maintenant, ils peuvent se trouver un, un défenseur euh... pour leur indépendance. On va étaler la collecte. De façon générale, c'est plus intéressant. Allo! Nous venons d'apprendre que le grand-duc de Lituanie avait offert sa protection à un hérétique, Igor Satin. Un financier s'est détourné des enseignements de l'Église et professe ouvertement son adhésion à la foi orthodoxe, contribuant ainsi à propager mensonges vicieux contre sa sainteté. Donc la Lituanie est un pays qui est catholique dans cette région-là. D'ailleurs, la culture lituanienne est dans cette partie-là. En revanche, euh... en revanche, en revanche, me semble-t-il. Ah, où sont les cultures là? Voilà. Euh, ouais c'est ça. Lituanienne, Estonienne et Livonienne, c'est les, les, les, les régions des pays actuels. Et à cette époque, la Lituanie avait aussi des Biélorusses, des Ruthènes et des Riazanais euh, qui sont hérétiques, puisqu'ils sont orthodoxes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire L Exigence du pape va survenir en 5 jours, on perd de la relation et les clercs gagnent en loyauté et on gagne en dévotion. Sinon on perd en loyauté Et on va protester Et on va voir ce que cet événement peut bien donner Ah le grand duc de Lituanie a fait amende honorable Pour avoir abrité un hérétique et nous l'a fait envoyer dans, des dans les fers Afin que les mensonges soient tués à jamais Hop du coup on se réaime bien Alors qu'on est rivaux D'accord Je pense qu'ils n'ont pas pris cette décision En fonction de si on était rivaux ou pas Alors l'intégration est finie Hop j'ai un petit bonus Urbino je crois que ça m'a donné le casus belli vers les suivants, c'est ça. Euh, Ferrari, si je te déclarais la guerre, il y aurait Florence. Oh oh oh! Est-ce que Florence ne m'intéresse pas? Si j'ai de quoi faire une revendication, je pourrais pas en faire là. C'est trop loin. Ouais, c'est ça, j'ai pas de terre adjacente. Ah, j'étais en train de faire des revendications là-dessus, mais ils l'ont déjà bouffé. Bon, bah, trop tard. On va en faire sur Venise aussi. On est passé à 77. Ça descend, ça, ça descend. Et pour l'instant, il considère que... Réputation diplomatique, plus 6. On devrait retomber en beaucoup mieux bientôt. Est-ce que Bologne serait pas tenté Non, pour l'instant, je suis trop petit pour me faire des vassaux, je pense. faudrait que je devienne plus gros, gros comme la France. Est-ce que la Provence. Allez, allez à la France, c'est pas mon signe. La France a mangé une bonne partie de ses petites villes, il lui en reste deux. Auvergne et Orléans. Le duché d'Orléans contrôle beaucoup de territoires, je ne savais pas. Et la France a aidé la Provence à prendre la, la frontière qu'elle avait avec la Bretagne. Bon. Et la France a pris Rétois et Auxerrois, je crois. Rétois, c'est par défaut en France, peut-être Champagne. Oui, c'est par défaut en France. Donc elle a juste pris Auxerrois lors de la guerre. Peut-être qu'elle a libéré des États, en fait. Ah, Brabant est indépendant. Et soutient l'indépendance d'un copain. Il <rire> n'y bon, a toujours pas de volontaire pour me démédier ah, ah, ah, ah On serait beaucoup plus, même s'il y a la Castille. Euh, la France ne serait pas partante pour... Non. Parce que j'ai une mauvaise réputation diplomatique Que la France a des dettes Et c'est tout ça leur suffit Et ils ont bien raison je pense Euh est-ce que ça m'a fait dépasser ma limite des forces Oh non je suis passé à 15 de limite de force C'est l'arnaque ça J'annexe mes vassaux et je perds de puissance oh, ça craint Qui est 30 c'est lui non C'est lui euh... Non, désolé. T'es vraiment tout petit. J'aimerais bien que Lance t'aide à survivre. Averti par l'Autriche. France a déclaré la guerre à Angleterre. Ils ne m'aideront plus. C'est fini. J'ai gagné des bateaux. Est-ce que ça me fait dépasser ma limite Peut-être. Aussi. Oh là là là là là là. Bon, pour l'instant, on va payer le, le surplus, je pense. Même si ça fait que je gagne plus de sous, non Dépassement de la limite des forces, 1 du cas. Ah ça coûte pas grand-chose en marine, mais en... en terrestre ça coûte vraiment beaucoup. On va virer des comme ça. Comment on les vire Je sais plus. Là. Hop. Ah c'est triste de devoir virer des soldats, mais bon. J'ai vraiment pas beaucoup de limites et forces. Euh, <rire> eux, ils ont 11, ça fait beaucoup quand même par rapport à moi. Ils ont pris la Renaissance, très très bien. Italie du Nord à la Renaissance. Ah, y a un... ah Genève était indépendante. Ok. Ça doit faire beaucoup plus de monde dans l'Empire, non? Les 65 états membres de l'Empire. C'est une blague? Moi quand j'ai joué l'Autriche, il y avait un succès à faire qui consistait à avoir 75 États membres. Parce que. A l'époque, il y en avait 45, un truc comme ça. Quand, quand tout l'Empire était bien, il y avait 45 membres. Et là, il y en a 65. Mais c'est beaucoup trop facile d'atteindre les 75. Et, et je sais pas s'ils si ont rééquilibré. Mais du coup, l'Autriche, elle doit se faire la masse de points. Bon, c'est peut-être mieux d'avoir un Empire puissant. Je sais pas trop. Non, Ferrari, je suis désolé. mais euh, C'est Sienne, plutôt. Je crois qu'il m'a envoyé une missive. L'Autriche c'est quoi son excuse Ma réputation Ah les deux ma réputation diplomatique les freine Faut bien que avec mes vassaux aussi Qu'est ce que vous croyez Et on a de quoi faire une, une question sur Raguse la Bosnie est juste allée à Serbie Oh ils seraient pas nombreux C'est faible la Bosnie et la Serbie il serait moins que moi. Sauf que si mon vassal ne vient pas, euh, on sera deux fois moins, grosso modo. <rire> Donc, on va y réfléchir à deux fois. Ah, clairs, ils sont au-dessus de 60. Et il y a un bonus pour au-dessus de 60. J'espère. Euh, c'est peut-être mieux que ce que je pensais. Influence annuelle sur le papa, c'est génial. Euh, sauf que ça me sert à rien. <rire> Alors, l'évêque de Salzbourg a... Décréter un jubilé à Salzbourg. Une année particulière de rémission des péchés et de pardon universel. Il s'agit là d'une tradition chrétienne remontant à l'an 1300 lorsque le pape Boniface VIII décréta une sainte année à Rome. Euh... On va dire quelle merveilleuse idée, soyons sympas. T'as bien fait le Salzbourg. Alors, désaccord avec un conseiller. Perdant du prestige et gagnant des points. Embargo, embargo. Améliorons nos relations avec Milan. Je pense que déclarer la guerre à la Provence, ça n'arrivera pas vraiment. Oh Ça, c'est pas très bon. La France a perdu du terrain, c'est-à-dire que l'Angleterre s'est installée et tout. Bon, là, j'ai l'impression qu'il gagne. Alors, progrès de la classe marchande. Le statut des bourgeois ne repose pas sur les mêmes traditions séculaires que celles des nobles ou des clercs. En lieu et place, ils doivent bâtir eux-mêmes leur propre fortune, en travaillant de la façon la plus industrieuse, risquant ensuite leurs gains pour développer encore leurs affaires. Pour autant, la fortune semble leur avoir souri ces derniers temps, car même si les affaires de la marchandise ne sont pas presti si prestigieuses, elles constituent malgré tout le socle de notre économie et de leur contrôle. Et par leur contrôle de l'argent, ils sont parvenus à accroître leur mainmise sur le pays tout entier. Bah d'accord, bah ils sont plus influents. Euh, on va attendre que les nobles montent encore euh, pas mal. Le truc c'est que si jamais je fais ça, les nobles et les bourgeois vont être fâchés et les clercs vont perdre un, un niveau. Ils vont plus être en en en vert, ils vont être en jaune. Euh, huh. Encore des idées, ok. J'aimerais bien pouvoir déclarer la guerre à Venise. Je dois avoir plus beaucoup d'expansion agressive là, logiquement. Oh, j'ai encore 29, hein. Je peux encore attendre sans tout en perdant de l'expansion agressive. Je serais plutôt partant pour attaquer. La question, c'est oh, bah ils sont allés à Venise. C'est pas bon signe pour moi. L'Autriche, elle soutient toujours ses membres. J'imagine que oui. Et Ferrari est allé juste à Florence. Mais Flore... j'aimerais plutôt attaquer Florence. Quoi qu'ils seront vraiment pas nombreux là. à ce qu'il me dit. 9000 et 4000, euh, c'est à peu près ce que j'ai. C'est embêtant de ne pas pouvoir faire plus de soldats. Hein. J'aimerais bien annexer Naples d'abord. Mais ça va être super long. je suis vraiment trop la flemme. mince, j'ai enlevé mon diplomate dans le mauvais pays. Sinon, j'attaque la Bosnie et la Serbie mais le truc c'est comme ma réputation diplomatique est basse, ils veulent rien faire. C'est nouveau ça. Avant, on n'avait pas besoin d'une bonne réputation diplomatique pour euh... pour gagner pour euh, gagner le soutien de ses alliés lors des guerres. Donc je vais devoir me prendre un truc euh... Pour la réputation diplomatique, je crois. Et j'ai déjà un réputation diplomatique plus 1. Alors, tension sur la frontière. Les frontières sont des choses vivantes, muant et changeant au gré des saisons, selon les succès du dernier conquérant qui les franchit. Peut-être les historiens diront-ils que les événements qui survinrent dans la province de Haute-Provence un beau jour dans l'an de grâce 1466 étaient inévitables. Alors que Haute-Provence prospérait sous le gouvernement bienveillant de la Provence, les rustres de l'autre côté de la frontière se prirent de jalousie. Peut-être aussi reconnaîtront ils la légitimité de nos protestations face à l'occupation étrangère. Quoi qu'il en soit, les tensions en Haute-Provence nous ont opère, offert l'opportunité de revendiquer la province. Euh, qui n'est pas celle-là, qui est là. Donc, j'ai gagné un Casus Belli pour attaquer la Provence, qui ne m'est pas super utile. Vu que la France s'oppose fermement à ce que j'attaque la Provence. Alors, la Castille est Présentement en guerre face à l'Angleterre Est-ce que c'est une guerre de conquête Ouais, ils veulent prendre la bourre Ils veulent prendre des territoires légitimes français euh, Alors, est-ce que c'est péril Franchement, est-ce que par hasard Du coup, euh, c'est Venise Qu'ils soutenait Et ils les soutiennent toujours Et je n'ai pas de soutien Tant que je n'ai pas gagné de meilleures relations Mouah. Bon, je vais avancer un peu Et je vous reprends alors, j'ai je... eu un nouvel événement, la succession de la Bourgogne. L'événement a été changé, paraît-il, puisque le seul choix de Bourgogne a été un prince von Asbourg serait parfait. Et si jamais je vois bien, ils ont dû lâcher tout leur territoire au nord et se contenter de le... leur territoire bourguignon en tant que tel. La Bourgogne va entrer dans une d'une union personnelle avec l'Autriche. Bourgogne. Nous détenons Flandre. Autriche ferait de Bourgogne une dépendance de partenaire mineur. L'héritage bourguignon va survenir dans 5 jours. Et du coup, la Bourgogne a perdu tous ses vassaux et qu'en est-il Ils sont indépendants. Et c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas du paix La Bourgogne n'a pas du paix semblera-t-il. Ils ont un von Habsburg à leur tête Non, d'Auvergne. Quoi Ils ont dit non Je ne sais pas... Avant, la France et l'Autriche la se partageaient les territoires de la Bourgogne. Il semblerait que ce soit... Ils aient perdu leur vassaux. Mais il y a des territoires bourguignons là-haut. Ça, c'était bourguignon. Et c'est devenu la Picardie. Mystère, mystère. Ah, union personnelle. Autriche a formé une union personnelle avec Bourgogne. Mais c'est marqué nulle part. Qu'est-ce qui s'est passé ça a été cassé tout de suite. Il y a peut-être un bug dans leur nouveau leur nouveau truc. Peut-être que du coup, il y a des gens qui ont rejoint le Saint-Empire encore. Oh Même la Picardie et la Bourgogne. Ce qui nous fait un total de 72 membres dans le Saint-Empire. <rire> Alors qu'ils ont perdu l'Italie du Nord. Enfin, quasiment toute l'Italie du, du Nord. Oh là là là là. Rétrocession. Manquebourg a rendu un territoire. Euh, non, Luc, je suis désolé, pas d'alliance. J'ai perdu une relation. Ah bah j'ai annexé un vassal en fait. <rire> Ils sont loin de vouloir être mes vassaux. J'ai tiens un vassal rebelle, donc on va attendre un peu, je pense. deum. Ah c'est peut-être une occasion ça. Mais qui Qui sans mon accord C'est moi le pape Et il faut. Oh, le pape a excommunié blablabla. Bla, bla. Non mais c'est une blague Ah non, je crois que c'est le message qui... Mais non, mais c'est bien ça. Mais j'y crois pas. Ou alors c'est un ex qui est revenu au pouvoir. À mon avis, c'est ça. 50% d'expansion de, agressive seulement. Pour conquête de euh, Aves, Azevro et révocation de la légitimité. Retour d'une province légitime. Donc si ça se trouve, je peux repiquer ma province légitime à Venise dans l'eau. J'ai juste besoin d'un peu de soutien! Aragon, réputation diplomatique. Non, c'est une très mauvaise excuse, ça, pour pas rejoindre ma guerre. Bon sang. Où est ma réputation diplomatique? Là. Ah, j'ai moins d'eux parce que j'ai annexé une dépendance. Quand est-ce que ça s'en va, ce fichu annexé une dépendance? En 72. Donc, pendant 72. Enfin, jusqu'en 72, j'aurais pas d'allié. Ah! Je vois sous mes yeux une occasion se profiler. J'ai l'impression que Venise est en guerre contre pas mal de monde. C'est peut-être eux qui ont attaqué. Oui. Euh... Si j'offre une offre d'alliance à Milan, je les rejoindrai et je pourrai au moins recevoir mon territoire. Ça m'a l'air d'être... Euh... Quelque chose de légitime Si jamais on gagne la guerre, Milan va au moins me rétrocéder mon territoire Donc on y va Hop Appelle-moi Hop, ouais, gagné J'ai pas pris suffisamment de morale C'est pas le truc le plus malin Alors, allié de confiance Ok, réputation diplomatique plus 1 Donc si ça se trouve mes autres alliés là là là Ça fait beaucoup trop de monde Bon au niveau perte on est pas trop mal Et je me suis replié côté Milanais Ok euh, Qu'est-ce que ça donne rapport de force On est supérieur depuis que je suis là Mais je pense que les Napolitains Ne bougeront pas leurs fesses pour m'aider Il y a la Savoie dans le long Il y a la Savoie, il y a Gênes Il y a beaucoup de monde quand même Essayons de siéger Gêne et mes bateaux Hop Allons donner un petit coup de main Je ferai peut-être la différence J'espère que c'est pas des bateaux à moi qui coulent ah, ah là là, il focus. Oh, on a quand même perdu. Bon, ok. Aïe aïe aïe aïe, aïe. Oh oh oh oh aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Okay, vous rien vu. oh oh oh oh oh oh oh oh de guerre qui est super élevé, comment on justifie ça exactement de j'ai les batailles, ça m'a rapporté la masse de l'astuce de guerre, c'est ça Peut-être que se faire stack wipe, ça, ça met beaucoup de l'astuce de guerre, je vois que ça, parce que. Faut pas pousser quand même. Alors ce serait bien qu'on gagne, sinon je pense que je perdrai pas de territoire, mais c'est embêtant pour mes alliés. Mes alliés fraîchement acquis. Florence est avec nous dans cette bataille. Dans cette guerre. Et les napolitains ne bougeront probablement pas leurs fesses. On a des bonnes masses d'armées. On a moins d'autres scores de guerre. Je me suis fait wipe ouais, une armée. Ça fait mal, clairement. Ah, oh, ça va se battre là-bas. Oh nous, on va aller choper ce petit stack là. Hop, il est parti. Euh, on va pas pouvoir euh, sauver là-bas. On va réoccuper Gênes alors, si possible sans mourir. On a un nouveau pape. On n'est pas assez, il y a 21K à côté de nous, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis. Ah, rebataille navale, on va s'y joindre. Alors, on peut améliorer les relations. On va faire ça à Sienne et Provence. Je pense que c'est parce que tous les autres sont en guerre Ou avec moi En, guerre, avec, en bataille euh, En guerre Soit avec moi Soit contre moi Que je ne gagne pas de relation avec eux Faut qu'on les sorte un par un Par contre euh, hop, hop. Ça ça va pas le faire Port de métropole Et usure Comment ça Usure On va se replier. sauf so il vient m'aider ils viennent pas m'aider en plus Les lâches Les vrais lâches euh, J'ai pas dépassé ma limite Ça au moins c'est bien euh, Vu ce que ça coûte on va faire quelque chose Donc vu que je suis que copain dans la guerre Oh on a perdu Genève Mince C'était des ennemis qu'on avait réussi à siéger C'est un peu chaud cette guerre Surtout à cause de Venise en fait L'Autriche elle veut pas déclarer la guerre à Venise hein. Qui sont les rivaux de Venise la Bohème, les états pontificaux et la France. La France, elle est bien occupée pour l'instant. Enfin, bien occupée. Non, elle va gagner sa guerre, mais je pense qu'elle n'arrivera pas à débarquer en Angleterre. Et donc, du coup, ça va durer longtemps. Bon, on est à moins 11. C'est quoi l'objectif de guerre Prendre Parme. On contrôle Parme pour l'instant. Qui a déclaré la guerre pour Parme Gênes, c'est Gênes qui a attaqué D'accord. Ah oui, il y en a en guerre contre Gênes. Ah bah c'est d'autant plus intéressant de prendre leur capitale alors. On pourra pas les sortir de la guerre mais. Ah mais c'est à -dire que. Ouais. Moi ce qui m'arrangerait c'est qu'on sorte Venise avec un bon score négatif de façon à ce qu'ils me rendent le truc. Et après on aille s'occuper des... des autres. Je sais pas si ça vaut la peine que je ressorte en mer. Pendant qu'ils sont pas très nombreux. C'est quoi comme bateau Voilà, bon, là il y a un peu de tout. Les 6 qui restent c'est des bateaux de transport. On va essayer d'en couler un peu. Aïe. Hop. Aïe, euh... aïe, ok. On va se replier. Bon, j'ai pas vu la, la bataille navale du coup. Mmh, on va peut-être aider plutôt. Pourquoi ils restent là-bas et ils se cachent ils ont, ils ont vraiment peur Alors, on a sorti Constance. D'accord, on a sorti Constance de la guerre. On gagne pour l'instant. J'occupe le territoire que je voulais. Ah, J'ai encore perdu un bateau. Hop, c'est coulé. Et dans les Napolitains, puisqu'ils sortent. J'ai juste peur que ce stack aille s'occuper là-bas. Tant, Tant que le stack de Venise reste là-bas, on gagne la guerre. Hein. Ils sont démotivés. Bah, tu m'étonnes, on a tout leur territoire. Ah j'ai perdu un diplomate parce que je dois plus être le pape en fait. Papoté c'est le Portugal. Bon la Bourgogne est visiblement, visiblement toujours indépendante. Alliance sur le point d'être rompue avec la France. Oh yo yo yo yo yo yo Comment ça la France alors, si jamais c'est à cause de la Provence, je ne peux pas changer de rival tant qu'on est en guerre. Je peux améliorer les relations, mais c'est quoi le ratio Moins 40, parce que État pontifico est allié à Autriche. Et val pontificale. Aïe, aïe, aïe. Bon, bon, bon, bon. Je crois que euh, ça va être euh, mal parti. Pour garder la France en tant qu'allié, c'est dommage. Alors, on peut leur laisser de l'influence ou alors perdre du duc à du prestige et gagner aussi en loyauté. Euh, juste leur laisser gagner de l'influence, et puis voilà. Alors, je vois que là-bas ils ont besoin d'aide, sinon ça n'avance pas. France a rompu, rompu l'alliance avec nous c'est bien ça tant pis tant pis tant pis ils m'auront servi à rien franchement la france si à effrayer la coa c'est vrai que c'était quand même un avantage euh, important ah, j'ai le casu belli contre provence faut pas que la provence arrive à attirer la france contre moi par contre sinon je serais dans le mal On les siège bien là. Alors. Bon, on va s'occuper de plus tard, je pense. Ah, surtout que la puissance étrangère c'est France. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre la France Surtout sans alliés. J'ai plus les gens qu'il faut pour, euh, pour prendre la province. Ah, c'est parce que j'ai plus d'effectifs et je peux pas gagner de points sur euh, le pape. <rire> euh, alors, 15 de prestige, quand je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant que 30 du K. Même si j'ai peut-être des difficultés économiques en ce moment, je sais pas trop. Ah oh, ah, oh. ça bouge de ce côté-là. Si jamais ils vont me siéger, c'est pas si grave. Mais moi ce que je veux c'est la province qu'elle a et pour ça faut que je l'occupe avant la fin de la guerre Ça m'arrange pas Off d'alliance de la part de Ferrari, non Désolé Hop, c'est pris, Coupons-nous non à eux C'est moi qui fais le siège là Oui donc je vais avoir un bon score de guerre, c'est une bonne nouvelle pour moi. Euh, Décrochons-nous. Hop et allons. Oh pas du tout par là. Mais grosso modo on va par là, c'est ça. Luc s'est euh, rendu. On occupait sa province. Alors ouais, si jamais ils vont sur la province sur laquelle je suis, je vais être euh, mal. Allons plutôt nous grouper là-bas. Florence a accepté la paix blanche. Savoie a lâché l'affaire. Ah, Venise, s'il vous plaît, laissez-moi juste le temps de les siéger. Hop, tout le monde, tout le monde, tout le monde, voilà. -bas. Ah ah, ils sont trop nombreux. Mais c'est pas à moi le terrain donc. Euh... Ah ah, alors on va les rencontrer si je fais ça. Mauvaise idée, on les rencontre déjà. Aïe, aïe, on va se faire euh, wipe. Aïe, aïe, aïe, aïe. Faut pas qu'ils viennent vers moi. faut que je reprenne la province. Pouf, c'est bon. C'est bon, faites la paix s'il vous plaît. Là, il y a moyen de sortir Venise. Franchement. Hein. Regardez, Venise elle, occupe rien du tout chez moi. Et on leur prend tout ce qu'on veut. Comment ça rend à Milan Mince, ce sont des territoires les Milanais. Oh, il me donnerait la Corse, mais il me rendrait pas ma province légitime. Il me donnerait même Alberg. Bon, on n'est pas tellement plus nombreux qu'eux en fait. Je me suis un peu fait massacrer mes troupes moi. J'ai l'expansion de la, de, la, de, la, la de guerre un peu trop grande. Non, non, on peut pas faire le siège les gens. Non, je peux venir avec vous, mais. Allez, rendez, rendez, rendez, rendez la province, c'est tout. Je peux leur demander de rendre des provinces super loin. Ce que je veux, c'est ma province à moi, c'est tout. Je peux leur demander. C'est parce que ça présente 29 de score de guerre. Alors que si je demande Alberg, là ils veulent bien. <rire> C'est un truc de fou. Bon, du coup, je vais me fâcher avec mes alliés si je fais ça. Ah, peut-être que si ça se trouve, du coup, je peux demander cette province-là. Ah, je peux. 25 à 29, il a pas grand-chose. Allons occuper cette province-là. Ah, ah, ah, ah, ah. Faut pas qu'ils siègent avant. Ils vont siéger avant, donc j'aurai pas la possibilité de demander la province. Oh là là Ah sinon je vais reprendre après mais... Ah, il y a eu une mariage ibérique donc j'ai perdu mon alliance. C'est pas bien. Pas bien instinct pour moi. La Pologne est pas super loin, le Danemark non plus. C'est qui les, alliés du les ennemis du Danemark Lituanie et Pologne. Donc il faut que je choisisse un des deux. Euh, on va miser sur la Pologne je pense plutôt. Euh oui mais oui mais d'abord On va s'assurer de pouvoir faire la paix En un jour Si je demande à Alberg C'est quand même pas mal Bon c'est pas vraiment centré Par rapport à mon pays et tout mais Pourquoi le Le shift click marche plus bien A euh, tous les coups ils vont être un peu fatigués Salut je vais occuper une province de plus Moi je vais reprendre mon truc Et je vais pouvoir réclamer ma province légitime C'est tout ce que je veux Elle fait 11 de taille c'est rien J'espère qu'au moins ça coûte pas la masse d'expansion agressive Je sais pas Ça ça coûte 16 Pour une province à 13 D'accord et si je voulais ça Ça me coûterait 15 pour ma province Ah je peux l'avoir Et même pas mal De... Enfin, en vrai je pourrais demander la Corse Mais j'ai que 7 bateaux de transport C'est pas très intéressant Les îles de façon générale Mais j'ai besoin de territoire aussi Après j'ai peut-être pouvoir attaquer eux Si ils sont juste allés à la Savoie Construire un d'espionnage bon, On va laisser un peu couler le temps Pour gagner encore un peu de score de guerre Ah ah Venise, c'est Histries à état pontifico Gênes vers à Milan. <rire> euh... C'est pas exactement ce dont j'avais rêvé. <rire> euh... Bon, on va voir, on va voir, on va voir, on verra ça à la suite dans le prochain épisode.